Bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver. L'an prochain, je vous propose de visiter Florence et on va prendre les, les, les monuments ou les, les palais, les églises que je visite avec avec mes groupes quand je quand je pars à Florence. Alors d'abord deux églises ou peut-être trois extrêmement importantes. La première c'est Santa Maria Novella. Santa Maria Novella, c'est l'église que vous trouvez quand vous descendez du train quand vous à la gare de, de Florence qui s'appelle justement Santa Maria Novella, SMN, Santa Maria Novella. Et là, alors c'est vraiment un musée. Vous avez les euh, fresques, par exemple, de, de Guerlandayo dans, dans la chapelle majeure, les fresques de Guerlandayo, magnifiques. Et voilà. Ça, c'est Gerlandaio. Hein. Gerlandaio, c'est euh, la deuxième moitié du, du, du 15e siècle. Bon. Donc ça, c'est la première église qu'on va voir. À l'autre extrémité de la ville, il y a une autre église importantissime qui est Santa Croce, Sainte Croix. Alors, Santa Maria Novella, c'est l'église des Dominicains. Santa Croce, c'est l'église des Franciscains. Et Santa Croce, on l'appelle comme ça, c'est le Panthéon italien. C'est-à-dire que sont enterrés à Santa Croce les, les, les personnages très très importants de l'histoire de l'Italie. Et s'ils ne sont pas là, ben on leur a fait un monument, comme par exemple à Dante. Il y a un monument de Dante, même si Dante, normalement, il est à Ravenne. Bon. Donc voilà les deux églises. Et puis il y en a une troisième que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Santa Trinita. Et à Santa Trinita, il y a aussi des fresques de Ghirlandaio qui sont antérieures à celles de Santa Maria Novella. Donc, deux, trois églises, musées. Ensuite, les palais. Alors, il y en a un qui est absolument indispensable. Et si un jour j'apprends que vous êtes allé à Florence et que vous n'êtes pas allé au palais Médicis, ce n'est pas compliqué, je ne vous parle plus, je me fâche. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce palais Médicis ben, C'est le palais qui avait été construit par le grand-père de Laurent le Magnifique, et il y a une chapelle magnifique qu'on appelle la chapelle des mages, qui a été décorée par Benozzo Gozzoli. Alors, ceux qui ont suivi les cours cette année-là. Benossogot, on l'a trouvé par exemple à San Geminiano, dans la collégiale, ou bien dans l'église Saint-Augustin. Benozzo a décoré cette chapelle des mages, si vous voulez, d'une façon absolument... Alors c est, c est... Je ne peux pas vous l'expliquer comme ça, c'est indescriptible, c'est un hommage appuyé à la famille Médicis. C'est la chapelle privée du palais Médicis. D'ailleurs, il, il a fallu l'autorisation la, du pape pour qu'on puisse euh, ouvrir cette, cette, cette chapelle. Bon. Ensuite, évidemment, les incontournables, c'est-à-dire le musée des offices. Le musée des offices qui est, pour ainsi dire, le premier musée européen il a été ouvert à l'époque, n'est-ce pas, de François de Médicis, qui a ouvert ces, ces, ces, ces galeries de peinture qu'il avait, qui étaient leur propriété, au, au grand public. Et ainsi est né le musée moderne. Le musée moderne hein, voilà. Et puis ensuite, il y a un autre palais euh, qui euh, s'appelle le Palazzo Pitti. Le Palazzo Pitti, qui, euh, qui avait été acheté, par euh, donc, euh, ce fameux com' et donc il, il a acheté le, une, une, un palais qui s'appelle le Palazzo Pit de, de cette famille Pit et il, a fait, il en a fait sa résidence et ce Palazzo Pit est devenu vraiment l'un des plus beaux palais, euh, l'un des plus beaux musées, palais, musées du monde n'est-ce pas, parce qu'il y a euh, énormément par exemple de tableaux du de, euh, Titien il y a beaucoup de tableaux également de euh, de Raphaël. Alors si on a le temps, on, on, on ira alors euh, dans une église qui est qui n'est pas très très loin. Enfin bon, euh, du Palazzo Pitt, euh, qui est euh, l'église euh, des Carmes, église des Carmes. Et dans cette église des Carmes, il y a une chapelle euh, chapelle Brancacci, qui a été décorée euh, par euh, masaccio voilà donc et bien c'est tout, toutes ces belles choses que je vous propose de découvrir euh, l'an prochain si vous voulez bien euh, me faire l'honneur de, de de venir à, à, à mes conférences je vous remercie